Bonjour les gens, aujourd'hui à Onsen des accessoires, tapis de jeu à imprimer. Sur miéclar.fr, je vous invite à aller imprimer le tapis de jeu Nemesis. Voici la version imprimée sur le petit papier 60 grammes là. Donc, je vous invite à l'imprimer sur du papier cartonné du 160 par exemple. Et une fois que vous aurez découpé le bord, ça vous donnera ça. Donc moi je l'ai imprimé sur du papier un peu rose. Voilà ce que donnent les deux plateaux découpés, presque un 3. Et l'avantage c'est que ça rentre dans la boîte pour le ranger après on retourne sur meclar.fr pour imprimer le tapis de jeu réserve voilà ce que ça donne à imprimer. comme tout à l'heure, il faut le découper les voilà découper. bien sûr il y a des parties un peu grisées d'autres en noir, parce que les parties grisées sont en fonction de la némésis que vous avez il y a le même principe sur l'autre plateau, où là vous avez des parties noires et bien sûr le tout rentre dans la boîte et voilà l'installation des tapis voilà un exemple de mise en place avec les points de vie de Gravol, les neuf cartes qu'on peut avoir, lors du tour, qui vous permet de mettre ça, les points de vie de la Némésis. En fait, cette zone-là, c'est plus la Némésis et celle-là, c'est plus les joueurs. La piste où, en fait, on va pouvoir faire avancer les... les attaques de la Némésis. Il y a même de la place pour mettre la piste des bogs si jamais vous êtes avec la Reine Carapace. Et puis, vous avez tous les jetons, euh, Fury ou Bog, vous avez les jetons de puissance et les points de vie. Voilà, avec les tapis de jeu, pour un send vous avez tous les accessoires pour une bonne partie.